Oui, tu espères que l'autre fasse le premier pas parce que tu, euh, derrière, tu connectes à un niveau où, effectivement, on a accès à toutes les expériences de toutes les autres personnes. C'est-à-dire que la moindre expérience qui a été faite depuis que le premier être humain est apparu sur Terre, on l'a en nous, on est capable de la reconnecter. Et du coup, tu inverses le niveau, ce niveau global qu'on appelle un conscient collectif avec le niveau matériel, où effectivement tu dois faire tes propres expériences. Si je veux voir euh, en quoi tu as du mal... Non, tu n'as pas du mal à faire tes propres expériences. Tu, tu as cette vision de toi-même. C'est ta porte préférée, c'est ton angle de vue préféré sur toi-même. Pourquoi, pourquoi je te pousse vers la sortie, Marie, parce que... Tu déjà capable de faire les choses, tu es déjà capable de produire quelque chose, tu es cap déjà capable de dessiner, tu es déjà capable de produire une œuvre. Il suffit juste, entre guillemets, juste, hein, d'accepter de jouer le jeu de la vie. Voilà ce qui, euh, voilà ce qui est dysfonctionnel chez toi. Tu es capable de faire les choses. Ce que tu me dis dans, dans ton mail. Je vais dire ça autrement. On mmh. s'en fout, soit pour prouver quelque chose, pour euh, pour être supérieur à quelqu'un, ou euh, pour prouver que tu es euh, la meilleure de toutes. Derrière, ça vient de parler de ta capacité à jouer avec toi-même. Ce qui te fait ta réelle problématique, c'est quoi C'est de... faire en sorte de te trouver à demi de voir une moitié de toi même et pas l'autre donc c'est une vision hyper biaisée qui vient du familial ou alors j'ai encore du mal à, à vraiment exprimer ça pourquoi j'ai du mal pour être sûr de donner la bonne réponse euh, ok ah bah oui c'est ça tu veux avoir juste à tous les coups. Tu souhaites réellement avoir un, un, un médaillon à chaque fois que tu fais un pas. C'est ta manière de te rassurer. Et tu souhaites que ce soit l'extérieur qui te l'apporte. Que ce soit l'extérieur qui reconnaisse ta valeur, et qui te dise « Bravo Marie, tu es à la deuxième place du podium. Voilà ta médaille d'argent. Bravo Marie, tu es à la première place du podium. Tu as le droit à une, médiane à les, à une médaille d'or. » Euh... Ce que tu as... Ok, comment je vais... C'est à toi de structurer ça. Tu as la capacité de te structurer toi-même. Te structurer, ça ne veut pas dire de te mettre des bâtons dans les roues et de t'enfermer à la cave. Ça veut juste dire de te récompenser quand tu as le droit d'être récompensé, de travailler quand il faut travailler. Ça me vient de parler de ton... Alors, de quoi de rester fidèle à tes convictions. Je vois pas trop le rapport, mais pourquoi pas Alors pourquoi rester fidèle à ses convictions Mais oui. Tu as du mal à aller au bout des actions parce que tu tu vois pas ta propre valeur, tu vois pas tes propres convictions, tu as du mal à tenir tes convictions en face d'autres personnes. Et en même temps, tu as peur d'être arrogante et d'avoir peur de prendre toute la place. Donc tu tu es aussi entre boulimie et anorexie dans tous les domaines de ta vie. Voilà, ça c'est l'information de base. Donc, qu'est-ce qui a créé cette, euh, ce ping-pong entre boulimie et anorexie C'est une vengeance envers toi-même, ne... une vengeance ouais, sur toi-même, oui. Et c'est quoi le reste <coughs> Parce que tu as laissé l'autre piquer tes affaires. Tu ouais, as laissé l'autre rentrer dans ton intimité, te piquer quelque chose de très précieux et de repartir avec. Au lieu de te tourner vers l'autre et vers l'extérieur et de l'attraper, de le foutre par terre et de reprendre ce qui t'appartient, tu restes avec toi-même à te morfondre et à te flageller. Et ça, tu le recouvres avec, un, avec le système dont je t'ai parlé, ping-pong, boulimie, anorexie. Donc, en fait, ça me parle de ta vision de l'extérieur, ta capacité à aller chercher ce que tu veux réellement chercher. Euh, voilà. Donc, il y a un besoin d'aller soumettre l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà l'information qu'il fallait que tu entendes. Et qu'il fallait qu'on entende tous, en fait. Accepte d'aller soumettre l'autre à ta volonté. Accepte de... que tu es aussi là pour jouer cette tonalité. Tu es aussi là pour montrer cette facette de toi. Et ouais. Il y a de l'émotionnel derrière. Voilà ce que je peux dire. Si je renvoie l'info dans le groupe. Alors c'est plus par rapport à la dernière chose que j'ai dite, à la fois à boulimie et à anorexie et aller euh, soumettre l'autre. Ok. Soumettre l'extérieur, c'est-à-dire pour le groupe, créer une règle et faire en sorte que tout le monde rentre dans cette règle est une manière de soumettre l'autre, mais c'est une manière d'accéder à sa jouissance. Pourquoi Donc si je reparle de spirale dynamique, on est sur un niveau d'existence où mes besoins sont mes besoins ne sont pas pareils que ceux euh, que les autres personnes du groupe et je dois absolument donc j'ai une priorité absolue à subvenir à ses besoins quitte à aller soumettre l'autre quitte à aller le dominer donc c'est quelque chose qui est, qui est perçu par notre esprit bien pensant et ce truc super moral de, ah bah ben non c'est pas gentil ça en fait si parce qu'en acceptant ouais ok alors Jouer de jeu de se soumis. Okay. Je ne soumets pas l'autre. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Je ne soumets pas l'autre. Moi, je joue do la domination et je crée quelqu'un dans ma réalité. Donc j'attire à moi quelqu'un qui vibre déjà soumission. Et moi, je vais révéler que, je, que cette personne est déjà soumise par elle-même et se soumet elle-même et se met à cette place par elle-même. Donc en fait, ce n'est pas ma faute si les autres sont comme ça. C'est très limite ce que je dis, je sais. Hein. Moi, je viens juste jouer ma tonalité, jouer ma note. À aucun moment, je ne force l'autre à jouer la, la carte de la soumission lorsque je suis dominant. Parce que si je tombe sur quelqu'un qui est encore plus dominant que moi, je me fais dominer. Ou il y a match nul, à la limite. Ou alors, c'est moi qui domine. Mais on n'a pas la responsabilité de l'extérieur. Voilà l'information d'évolution. À aucun moment, on a une responsabilité quelconque sur qu'est-ce qui se passe chez les autres. Et c'est cette croyance qui nous fait nous décaler de nous-mêmes et qui nous fait être presque coupable d'être qui on est, de vibrer qui on est, d'avoir le talent que l'on est, et de construire concrètement un environnement physique, morale, émotionnelle, qui nous conviennent réellement. Merci pour ta question, Marie.